La laisse de l'aumônier vient troubler brusquement Le silence à m'a de mon tendre isolement Le Tartuf veut me sermonner Mais son homélie sur l'expiation a de longues mains passées La date de péremption Son prêche monotone me ramène à mes pensées Là où encore résonne le chant des mutilés frémir je lui affirme Plutôt des balles que ta morale Profondément je renifle Crache un glavio sur sa soutane Sale jour pour les curés les tannées brillent dans la pénombre Quel doux jour de décembre pour laisser feu donner les ombres La porte est violentée par un béné en uniforme. Ses médailles chantent la renommée de son cerveau filiforme. Ultime gueuleton, dit-il, de sa voix blanche. Jetant la maigre portion qui, sur le sol, s'épanche. Son regard, plus qu'absent, me rappelle la sinistre agonie de mes feux camarades. Tombés pour la survie, qui y -je, les souris Je m'approche et puis la grippe. Pour des collines mornides sur son vilain porte-pipe. Sale jour pour les geôliers. Les maudits murmurent sous les décombres Quel froid jour de décembre pour laisser brûler les ombres caïde des véreux vient pour mettre fin Au défilé des caveux, je lui souffle Enfin, renfrogné, il me tire Afin de hâter mes pas Entouré de bougoncires dans les couloirs du trépas Tandis que la potence s'agite Et que les corbeaux sanglotent, Le zéphyr lui irrite les pendus qui gigotent Les geôliers soutaneux peuvent croiser et bêler Leur vacarme de bave n'empêche pas les ombres de chanter saltant pour les puissants les parias dansent quand ils succombent Quel beau jour de décembre pour mourir avec les ombres le temps pour les puissants Les parias dansent quand ils succombent Quel beau jour de décembre pour mourir avec les ombres